C'est décidé, j'arrête d'investir dans l'immobilier. Je te dis tout dans cette vidéo. Vous avez de commencer cette vidéo N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. T'appuies bien sur la petite cloche et tu recevras toutes mes prochaines notifications. Donc, j'arrête d'investir dans l'immobilier. D'après toi, avec toutes les lois que, que l'on entend, loi L1, Cap 22, la fin de l'immobilier, la crise, etc. Est-ce qu'il faut encore investir dans l'immobilier Je vais te dire dans cette vidéo pourquoi, bien évidemment, je n'arrête pas d'investir dans l'immobilier et pourquoi je vais même accélérer encore mes investissements et je vais encore accompagner de nombreuses personnes pour, dans la team esprit gagnant pour investir également et faire du gros cash flow. Du gros, du gros cash, tout simplement, euh, ben juste après avoir signé chez le notaire. Principalement parce que l'immobilier, c'est l'un des investissements les plus, les plus sûrs euh, qu'on peut faire. Bien Bé évidemment, quand tu fais un investissement, tu vas allier euh, du risque et de la sécurité. C'est forcément toujours une combinaison de sécurité et de risque. L'immobilier, par rapport à ça, c'est ce qui va te faire euh, le meilleur gain par rapport euh, à la combinaison risque-sécurité. Je te donne euh, les, les bornes, tu as deux niveaux, tu as euh, le zéro risque et encore euh, livret A, 0,75%. Donc, tu n'as pas de risque, mais tu gagnes rien. Et limite, en cas de, de grosse faillite, comme il y en a qui, euh, qui ont envie d'en en parler, ça peut, être, ça peut être bien embêtant tout de même. Et le truc le plus risqué, c'est que tu places tout en action euh, non maîtrisée et, euh, et tu, avec un, un risque sur capital de, de, 0, de 100%. Voilà. Entre les deux, tu as l'immobilier et tu as des stratégies dans l'immobilier qui peuvent euh, te mettre ou pas euh, plus ou moins en risque. Mais d'une manière générale, tu achètes un bien immobilier, il est rentable. Tu le mets en location courte durée, il est très très rentable. Tu le mets en colocation, il est rentable plus plus. Mais tu sais qu'il est rentable euh, dans la pire des versions avec une fiscalité euh, moyenne, donc tu n'es pas trop optimiste derrière, tu ne peux pas perdre. Et du coup, hop, tu vas pouvoir en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et un jour, si jamais tu as une crise de l'immobilier, qu'est-ce qui que peut t'arriver Il peut t'arriver, le seul truc qui peut t'arriver comme risque, c'est qu'en fait, pendant une crise de l'immobilier, tu sois obligé de revendre. Et là, effectivement, si tu es obligé de revendre pendant une crise, donc imagine que l'immobilier ait perdu 30% et que tu es obligé de revendre, là, tu peux être mis en danger. Maintenant, si tu as acheté 10, 12, 15 appartements, euh, 3, 4 immeubles, donc ça, on va dire 10, 15, 20 lots, et que tu dois revendre un parmi tout cela pour avoir un peu de liquidité, est-ce que tu es réellement en danger C'est voilà, une rapide vidéo juste pour t'expliquer. Donc C'est un petit, un petit jeu pour, pour bien te montrer. Bien évidemment, je ne vais pas arrêter d'investir, mais surtout pour t'expliquer euh, qu'il faut, euh, si tu veux devenir un investisseur rentable, si tu veux euh, bah passer à la vitesse supérieure, si, si, si tu prends plaisir à, à écouter des gens sur YouTube, te raconter des choses vraies, dans ces cas-là, ce cas qu'il faut, c'est arrêter d'écouter euh, bah, tous les médias. peur ambiante, la psychose ambiante. En ce moment, on est vraiment dans une psychose. Je ne suis pas de politique, donc ça ne m'intéresse pas trop tout, tout ce qui peut se passer, mais on a une psychose. Et il vaut mieux pas écouter tout ça pendant que tu vas faire tes investissements immobiliers. Et Un autre conseil, n'en parle pas forcément autour de toi à des personnes qui ne vont pas te comprendre. Okay. Viens dans des séminaires. Ah, moi, j'organise un séminaire une fois par an. Donc, je te mets le lien euh, dans la description de la vidéo. Ah, bah, si si tu arrives à un moment où, euh, où il n'est pas, pas encore complet, bah, je t'invite à, à y venir. Tu vas voir du gros monde. Si ce n'est pas dans le mien va voir un autre séminaire dans ta région ou fais le déplacement. En tout cas, va voir des gens inspirants. Va te rendre compte que les gens qui te racontent des choses comme ça sur Internet, sur YouTube, sur leur blog, à 80% des, gens, des, des cas, c'est des gens qui sont passés comme toi par tous les doutes que tu peux avoir et juste qui ne se sont jamais arrêtés. Le plus important, ce n'est pas forcément de commencer vite. Le plus important, ça va être de ne jamais, jamais, jamais t'arrêter dans ta voie vers l'investissement, vers euh, le fait de… Euh, semer, de créer des actifs qui vont te récolter voilà, des revenus au fur et à mesure de, de ta vie pour te mettre à l'abri toi et tes proches. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, bien évidemment, non, je n'arrête pas d'investir ma immobilier, donc non, je n'arrête pas mes vidéos YouTube. Mets-moi un petit commentaire, mets-moi un like si tu veux que je continue mes vidéos YouTube, ça fait toujours plaisir. Mets-moi un petit commentaire si tu veux que j'aborde un sujet que je n'ai pas encore abordé ou sous un angle différent, ça sera avec grand plaisir. Et pour te remercier d'avoir vu cette vidéo, ben je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu vas voir comment faire ton premier investissement immobilier. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. C'est au dessous, en dessus enfin bon. Tu vas trouver. Tu mets juste ton prénom, tu mets ton email. Et je t'envoie cette formation dans la foulée, tout simplement. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je te dis tout simplement, ben, profite de la vie, profite des tiens. Et à très bientôt. Ciao, ciao